C'est Winman, content de vous voir. Une vidéo très attendue des abonnés de Winman. Un nouveau produit, déjà un mois à la SQDC. On parle ici de la marque Tam Tam, euh, cultivée au Québec. Je vous présente le LA Cush Cake. Un indica fait par Rose Science de Vie, une compagnie du Québec. 40$. Mais là, maintenant, 40$. On est habitué à la SQDC quand on a des produits à 69$ pour 3.5 grammes. Euh, quand on parle à d'un Broken Coast à 46$ et 30$, c'est banal. C'est rendu euh, pas cher. Il y a aussi du BC Sour biologique à 47$ et 90$. BC Black Cherry de Flower à 47$. Donc ici, il y a trois produits Tam Tam à 40$. Déjà là, là, euh, depuis la légalisation, on est prêt à accepter 30$ pour de la qualité. Euh, on, on, on se base toujours sur San Rafael. Avec le Tangerine Dream, le, le Purple Chitral, le Pink Couch de San Rafael. C est, c est, on dirait c'est la base, euh, la San Rafael. Euh, ensuite, il y a Broken Coast à 46 et 30, donc 40$, il faut que ça soit de la qualité. Euh, on le répète, il y a de la compétition, il y a plusieurs marques, il y a souvenirs il y a 7 uh, acres avec uh, Craft Collective, il euh, y en a qui aiment Grail, uh, Top Leaf, il euh, y a quelques arômes qui sont bons comme leur Boba. On ouvre ça. À l'intérieur, c'est du L.A. Kush. L.A. couche Cake, j'ai voir sur le site de la SQDC, non, sur le site de l'Effly, et j'ai trouvé le L.A. Couch Cake. C'est un mélange de Wedding Cake, un produit que j'ai déjà essayé et que j'aime beaucoup, beaucoup, mélangé avec Kush Mint. Beau Veda. On va sortir les lunettes. On est rendu là. On est rendu là. Ah, C'est euh, du cannabis de qualité. C'est du cannabis de qualité. Il y a comme une cocotte là, qui, qui, qui, vraiment, qui ressort du lot. Là. On va voir ça ensemble à la caméra. Il y a vraiment une cocotte là, qui ressort du lot. Euh, écoutez, il y a une cocotte qui vaut la peine de payer 40 puis le reste, non. Euh, il y a une grosse différence. On va le voir, on va le voir, on va le voir. Donc, le Wedding Cake, c'est euh, fait avec du Girl Scout Cookie et du Cherry Pie. Je connais pas le Cherry Pie. Et euh, le Cush Mint, c'est fait avec du animal mint, que je ne connais pas. J'ai été voir l'animal mint. C'est fait aussi avec un ghost cookie. Et le couch mint. Ça ici, là. C'est fait avec du couch mint et du wedding cake. Le couch mint est fait avec du bobo couche que je fais pousser dans ma culture. Un bobo couche avec CBD. Pour ceux qui n'ont pas vu mes plans, là, allez voir ma dernière vidéo. Mes plans, ils ont quand même, très, très, très bien évolué. Euh, positivement. On va regarder les cocottes. Comme je vous le dis, il y a une cocotte là, de 1 gramme. Il y a 2 grammes et demi qui, qui vaut pas la peine. Qui vaut pas la peine. Euh, c'est du cannabis à 25$ qu'on connaît. Puis il y a une autre cocotte là, euh, qui, qui est du haut de gamme. Ah oui. OK, ok. On regarde ça tout de suite. Donc on est avec le LA cake Ça, c'est la belle cocotte que j'aime beaucoup. La la ah, là on le voit très bien. <coughs> on voit très bien les trichomes, un peu de mauve. Regardez le comme des petites bosses. On pourrait considérer ça, là, des foxtelles. On le voit très bien, là. on le voit très bien. C'est très beau, là. Regardez ça, là. On le voit très, très bien. Ah oh, oui, ah oh, oui, ah oh, oui. Tous ensemble. Ah oh, oui, ah oh, oui, ah oh, oui. OK, regardez ça, là. C'est très bien. On va comparer ça avec les autres cocottes qui sont vraiment pas, pas pareilles du tout, je trouve. À moins que je suis fou. Je suis fou, ça je le sais. Ah, pas si pire. Donc, je suis fou. Mais... Ça, c'est la belge en train de me perdre moi-même. Ils sont un peu plus molles, le saut ici. là. Un peu plus molles. Ça, c'est vraiment dur, dur, dur. En tout cas, pour euh, la vidéo, je vais fumer le pas bon. Ou le bon. Ok, ok, on va fumer le bon pour être sûr de notre coup. Là. Donc, on fume ça là, immédiatement. De retour avec le LA Cush Cake de Tam Tam. Euh, Tam, -Tam c'est bon pour le marketing. Hein? C'est un événement qui se produit à tous les dimanches l'été, au Mont-Royal à Montréal. Et les gens se regroupent là pour jouer la musique. Il y a quelques personnes qui fument du cannabis. Et c'était toléré par les policiers avant la légalisation. J'ai vraiment hâte que ces dimanches-là reviennent cet été. Et euh, c'est aussi à cet endroit, au Mont-Royal, euh, au fameux Tam-Tam, où -ce que les gens se regroupent pour le 420 le, le 20 avril. Il sent pas mauvais, il sent bon, mais j'ai un petit rhume, je ne sens pas beaucoup, il ne sent pas fort. Est-ce que le Boveda aurait volé les terpènes? Est-ce que le Boveda aurait volé du goût? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. On n'en veut pas de ça. On n'en veut pas de Boveda. Euh, on va le mettre nous-mêmes dans notre contenant. Si le cannabis est trop sec, euh, on va le laisser là 12 heures, 24 heures. on va le retirer. On veut que le cannabis atteigne une humidité de 62%, mais on veut pas que, que ce produit-là, avec un petit gel à l'intérieur de l'eau et du gel, ou je sais pas c'est quoi, on veut pas que ce soit avec notre cannabis là, euh, tout le temps. Ça, ça a été emballé le 26 janvier. On est le 10 février. Donc, 15 jours. Il serait supposé être encore frais. Pas besoin d'avoir un boveda en 15 jours. Euh, il y avait un saut de sécurité, tout ça. Écoute, oh. c'est... <rire> à 40 dollars. Euh, ton contenant, il est supposé d'avoir euh, un bon euh, cire de protection qui soit bien hermétique. Je comprends pas là... Euh parce qu'il y a de l'arrêt de bon, il y a de l'arrêt de bon euh, j'ai mis des photos là sur mon Instagram, tu vas voir ça sur weed Command. la description de mon lien est en bas dans la description, la description de mon lien est en bas dans la description. LA Kushcake Right, <coughs> <coughs> <coughs> il est bon je Je comprends pas comment ça, je ne le sentais pas, là, mais quand tu le fumes, il sent beaucoup plus. J'ai un petit rhume, j'ai un petit rhume. Mais euh, je suis capable de te le décrire là, facilement. après un une autre petite pof. Ici, arôme, terreux, citronné épicé. Terreux épicé. Terreux, terreux... citronné épicé. Moi je trouve que il y a quand même un petit goût gazé, ça Avec un petit goût citronné que, que je sens pas comme ça du tout du tout. Mais c'est. Je sais pas si c'est l'épicé qui, qui gâche tout, mais il est pas parfait. Il est pas parfait. Mais il, il est bon. J'ai hâte d'essayer les autres Tam. -tam. J'ai hâte de voir ça. Euh, c'est pas mauvais, là. C'est pas mauvais, c'est vraiment, c'est bon. <coughs> ça a un petit goût de carioflin. <coughs> Mais ça a un petit goût euh, gazi, je sais pas comment qu'il écrit pas, euh, diesel ou gazi ou... Euh, gazi citronné. Épicé. Mais le gazier est présent. Le gazier est présent, c'est un genre de un genre de grill. Tu sais, je trouve que un petit coup de de, de, de, de à la fin. Mais, mais je l'aime. Ça, c'est gros, gros compétiteur à Grill la Top Leaf. Là. Gros, gros, gros compétiteur. C'est dans la même gamme de prix que Grill et Top Leaf. Ah, il y en a qui vont aimer ça, là. Il y en a qui vont aimer ça. S'il n'y avait pas les petits goûts de cariophilène, là. Mais, euh, ils sont là, là. T'sais, ils ne sont pas dans le champ bien raide, C'est quand même un bon cannabis, un bon phénotype. Euh, ils ne sont, sont pas dans le champ. Je suis vraiment j'suis satisfait. Je suis content. Euh, 40 dollars, c'est pas 70 dollars, c'est pas 20 dollars non plus. Il y a même des cannabis à 18, 19 dollars, mais quand même, <coughs> j'ai eu 20.13 de THC. On peut avoir entre 19 et 24, donc quand même un, un, un THC là, assez élevé pour ceux qui recherchent du cannabis avec THC élevé. Euh, limonène, terpène dominante, On l'a dit tantôt, ça goûte un petit peu le citron. Un indica, peut-être pas le plus gros indica, quand même pour 20%, là, c'est quand même pas le plus gros indica, euh, je te dirais vraiment, là, hybride indica. Euh... Écoute, je te le dis, c'est vraiment à peine, c'est vraiment... Moi, je te le trouve gazi, cariophilène. Le buzz, euh, c'est pas trop, trop écrasant. C'est vraiment hybride, là. Buzz dans la tête, buzz dans C'est vraiment hybride, je trouve que c'est un buzz, un buzz complet. Euh, un bon buzz. Je trouve pas que c'est terreux. Quand même, la description est assez, assez bonne, mais terreux, ils ont mis ça en premier, comme si c'était l'arôme qui goûtait le plus. Je trouve pas. Euh, Est-ce que terreux voudrait dire gazi Est-ce que terreux voudrait dire diesel Je pense pas, là. Là, les Anglais, ils appellent ça dingue. Hein? Un, goût, un dingue. Dingue. Un hein? dingue. Un goût dingue. Ça ferait pas partie de mon top 10 à cause de la ronde, mais il euh, y a d'autres cannabis à 40$. Ce cannabis-là, je pense qu'il y a sa place. Il y a sa place, a sa place euh, quand on se compare avec les autres cannabis de la SQDC. Ok, je te laisse là-dessus. Moi, personnellement, je reproche de mettre des Boveda, des boosts, des pochettes d'humidité à l'intérieur du contenant. Euh, J'aimerais beaucoup qu'ils nous remettent la pochette d'humidité euh, dans une petite enveloppe, là, un paquet de neuf, dans une petite enveloppe transparente, un, un sachet. Et qu'ils nous remettent avec le contenant en main propre et puis qu'on puisse l'utiliser à notre guise, le Boveda. Comme ça, il n'y aura pas de problème. C'est nous autres qui va l'utiliser. On va pouvoir le mettre comme on veut, l'utiliser comme on veut. Donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire, va t'abonner sur mon Instagram et abonne-toi sur ma chaîne YouTube, active la cloche, 28 vidéos en 28 jours, faut pas que t'en manques, mon chum, review SQDC. on regarde ma floraison, let's go, ok? Donc euh, je vous adore, on se revoit dans une prochaine vidéo, à la prochaine.